Avant de pouvoir compiler un projet pour smartphone Android avec Unity, il sera nécessaire d'installer ce qu'on appelle la JDK et la SDK. Donc la JDK c'est la partie Oracle Java et la SDK c'est justement la SDK Android qui va permettre à Unity de compiler pour un smartphone Android. Alors avant toute chose sur ma scène, j'ai créé une scène ici de test qui est complètement vide. On va aller au niveau des Build Settings et on va ici switcher la plateforme directement pour Android. Donc, ce qu'il faudra faire aussi, ne pas oublier si vous voulez faire un test, au niveau du player setting, au niveau du bundle identifier ici, modifier euh, par exemple par n'importe quoi, de manière à ce que ce, ce bundle identifier soit bien unique et pas celui que Unity vous met par défaut, qui est comme compagnie.product, en fait ce que vous avez renseigné là. Donc là, on va pouvoir faire un bind and run, évidemment, si on fait un bind, on va se rendre compte, je vais faire ici un test APK, voilà. Et on peut voir qu'ici, on me demande la, la « Select unsdk root folder ». Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on va maintenant voir comment on peut installer ça. Alors, on va aller au niveau de, de Unity. On va faire « Edit »,« Préférences ». Et là, vous allez avoir la fenêtre ici de « Préférences d'Unity » qui va s'ouvrir. Et vous avez un petit, une petite colonne à gauche qui s'appelle « External Tools ». Et si vous regardez bien, vous avez ici, alors je vais l'agrandir un petit peu, « SDK »,« JDK »,« NDK ». Et on a des petits boutons ici « Bruce pour simplement indiquer le chemin et des boutons download qui vont être bien utiles bien qu'un peu trompeur pour la SDK d'Android je vais vous montrer pourquoi j'ai eu pas mal de demandes récemment et d'ailleurs on peut voir sur internet que c'est quelque chose d'assez courant des petits soucis au niveau de la SDK et on va voir pourquoi alors, euh, donc on va commencer par ce qui est le plus facile c'est la JDK donc on va faire ici un download tout simplement et euh, Unity va nous ouvrir la page, le site d'Oracle et on va tomber directement ici sur la JDK c'est ce qui nous intéresse ici à droite donc download JDK et là ici rien de bien compliqué pour ceux qui ont l'habitude on va faire accept, sinon on ne pourra pas télécharger et ici on a la liste des systèmes d'exploitation en fait, et évidemment il faudra choisir le vôtre dans le cadre de ce cours on développe en tout cas pour moi en Windows 64 bits donc je vais télécharger ici la JDK la dernière, la 8U121 Windows 64 bits, donc je vais cliquer ici pour le télécharger mais euh, j'ai déjà téléchargé euh, cette JDK. Mais comme vous pouvez le voir, elle fait ici euh, 196 MO. Donc je vais stopper son téléchargement. Et si vous allez, je vais dans mon dossier, vous pouvez voir qu'elle existe déjà ici. Vous avez un autre fichier et je vais euh, vous montrer d'ailleurs euh, tout de suite comment ça fonctionne. Donc on a récupéré la JDK, on passera à l'installation ensuite. Là où c'est un peu trompeur, c'est justement maintenant au niveau de la SDK. Donc on va cliquer sur « Download ». Et on peut voir ici qu'on peut télécharger Android Studio. Alors Android Studio va permettre en fait tout simplement, c'est un logiciel qui permet de développer pour Android, mais dans notre cas, il inclut la JDK, mais dans notre cas, ce n'est pas tellement ce qui va nous intéresser. Donc on va aller en bas de la page, c'est là où il y a une petite subtilité. Et vous allez voir qu'ici, vous avez d'autres téléchargements possibles. Et ici, on va prendre « Just Command Line Tools en ». Fait, vous avez ici le « Tools R25 euh, », actuellement 2.3 Windows Zip, qui pèse déjà 292 MO, ce qui est beaucoup plus léger euh, qu'avec Android Studio, qui inclut quand même la SDK, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit bien, euh, de toute façon, euh, ici, « If you do not need Android Studio, you can download the basic Android Command Line », donc c'est exactement ça, « Including the SDK Manager ». Donc, on va prendre ici ce « Tools ». On va faire « Accept » et on va le télécharger. Évidemment, de nouveau, vous pouvez voir qu'il fait 293 MO. Je vais de nouveau annuler ce téléchargement parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais vous, vous allez évidemment le télécharger. Donc, si je vais ici à mon dossier, j'ai bien euh, les deux « Tools » comme vous pouvez le voir. Donc, on va commencer par l'installation de la JDK qui ne va pas être la plus compliquée. Donc, je vais exécuter la JDK. Alors, j'ai deux écrans, ça risque de s'ouvrir à droite. Je vais ramener mes fenêtres à gauche. Donc, on va l'exécuter on va l'installer. Euh, rien de bien compliqué pour la JDK, ça va se faire très simplement. Donc ici, évidemment, mon Windows 10 sera un peu et me demande si j'autorise. Évidemment, je vais autoriser. Donc on va patienter. Et voilà, ici, j'ai bien donc le welcome. Euh, alors, je vais fermer cette petite fenêtre pour que ce soit un peu plus propre. On a le message de bienvenue euh, et donc, on va ici euh, installer. On va faire suivant On va prendre tout, on ne va pas s'embêter. Ce qui va être important de retenir, c'est ici le chemin d'installation. Programme fil java jdk180 underscore 121. On pourrait changer de patch, mais je vais le laisser là parce que c'est assez c est, c est pratique à retrouver. En plus, j'en ai certainement d'autres d'installer qui vont être à côté. Donc, il suffit de retenir en fait la bonne version si vous n'en avez aucune. Donc, ici, on va installer alors ça va être assez rapide au niveau de la JDK donc on peut voir ici qu'on me propose encore de changer ici le, le chemin de, pour installer la JRE qui va avec bon, jusque là vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre comment tout ça fonctionne donc là on va le laisser travailler ça ne devrait pas être long donc je vais rester avec vous et là où ça va être un petit peu plus... Euh Complexe et au niveau de la, de la SDK. Enfin, complexe, pas dans l'installation, mais c'est vrai que c'est un peu trompeur. On a tendance à télécharger euh, Android Studio complet et ça pose problème. Donc, ici, euh, bah, on nous dit que c'est euh, installé, c'est parfait. Et ici, vous pouvez accéder à des tutoriels, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, pour le moment, ici, bah, on va pouvoir aller afficher la JDK, enfin le, le chemin de la JDK. Donc, la JDK, ici, rappelez-vous, elle était bien dans C, Programme, Java, JDK. Euh, et il me semble que c'était pas celle-là, c'était la 121 ici, comme vous pouvez le voir. Donc je vais simplement sélectionner ce dossier, rien de plus compliqué. Ça se reporte ici dans Unity. Maintenant, on va s'occuper euh, de la partie SDK. Donc j'ai téléchargé les tools. Ce que je vais faire, je vais déjà dézipper. Alors ici, moi j'utilise cette zip, mais vous utilisez tout ce que vous voulez. Et on va faire, on va extraire en fait le contenu du zip. Je vais le retrouver évidemment ici dans ce dossier. Alors maintenant que ce dossier Tools est ici des IP, je vais faire un clic droit copier. Et je vais simplement le coller à un emplacement où je veux stocker ma SDK. En l'occurrence ici, moi sur mon disque F, je préfère le stocker sur un autre disque, le F. Et j'ai appelé ce dossier Unity SDK. Et à l'intérieur, je vais avoir euh, mon Tools qui va être... Euh qui est en train de se copier, donc c'est un peu long. Et on va simplement devoir exécuter un fichier et télécharger. En fait, ça va se mettre à jour au niveau de, du, du SDK Manager, vous allez voir. Alors, ça risque d'être un peu long parce qu'il y a pas mal de volume à télécharger, mais euh, c'est une opération qui doit être faite une seule et unique fois. Après, vous pouvez faire des updates de la même manière, vous allez voir. Euh, mais euh, ça doit être fait une seule et unique fois. Donc, on va tout de suite, une fois que ce dossier est copié, alors je vais fermer ici mon dossier de téléchargement qui est plus nécessaire. Et on va exécuter. On attend que le fichier, que le dossier est bien complet. Voilà, j'ai un sous-dossier Tools. Et je vais ici exécuter Android.bat. Donc, double-clic. Et là, normalement, vous voyez, j'ai le SDK Manager qui s'ouvre. Donc, j'ai ici, je dois installer 13 packages. Donc, on ne va pas chercher, on va pas, tout mettre. On va faire Install les packages. Ici, vous allez avoir cette fenêtre qui va vous dire un petit peu tout ce qui va être... Installé, on va pas s'embêter, on fait accept, accept license, on installe, et là on va devoir attendre parce que ça va télécharger et installer. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi une petite console qui s'ouvre qui vous dit un petit peu ce qui se passe, et si vous allez voir au, de, au niveau de votre dossier. Tools, vous pouvez voir que ici vous avez euh, des dossiers en fait, qui viennent s'ajouter, qui sont téléchargés, qui vont être mis à jour. Donc on va devoir indiquer ensuite le chemin ici euh, de ce dossier. Donc ce qu'on va faire pendant que ça travaille, parce que là évidemment euh, ça va être relativement long, je vais faire une pause au niveau de la vidéo et je vais vous reprendre une fois que tout ça, tout ça sera téléchargé et à jour. Alors voilà, le téléchargement, l'update up, est terminé au niveau de, du Android SDK Manager. J'ai un petit message ici qui me dit que je peux relancer si j'utilise Eclipse ou autre. Enfin, peu importe, je dois réouvrir. Donc, peu importe, on ne va pas euh, s'en occuper. Euh, on va donc fermer ici. Et maintenant, on a mis à jour, euh, on peut voir ici au niveau euh, de mon dossier « Unity SDK ». Dans le dossier « Tools », j'ai bien ici, donc on va mettre ça en cible, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc je vais ici au niveau des préférences d'Unity, je retourne dans les « External Tools euh, ». Et ici, je vais faire un « Bruce », je vais aller chercher en fait ce dossier. Donc, j'ai copié euh, « Le chemin ». Et on va tester le BILD pour voir si tout ça fonctionne. Donc, j'ai ici évidemment une, une scène vide. Je vais faire un clear. Euh, évidemment, le but ici, euh, on va faire un build and run.